Sur mon parcours, lorsque j'ai voulu savoir, euh, et j'ai demandé quelles, quelles étaient mes vies antérieures, avant celle-ci, hein, si je voulais avoir une idée de, de ce que j'avais vécu avant, euh, et ben on m'a fait voir que j'avais vécu tout le cycle depuis euh, la création de cette terre, jusque dans ses éléments premiers. Et à la fin de cette vision, quand j'ai eu vu un certain nombre de, de, de mes vies, alors c'est passé d'abord par les éléments, et puis ensuite l'unicellulaire, et puis par des, euh, des animaux tout petits, <rire> et puis aussi par les plantes, les arbres, et puis les humains. Euh, voilà, et, et, et, et une fois que j'ai visionné un certain nombre de, de, de, de ces... et revécu une partie de ces vies, on m'a montré un ensemble de planètes. On m'a montré la Terre et puis d'autres planètes qui lui ressemblaient très très étrangement et euh, de plus en plus petites et qui s'éloignaient, so qui se multipliaient comme ça dans le temps et en perspective, je, je les voyais de plus en plus petites, de plus en plus éloignées et j'arrivais pas à les compter. Alors j'ai demandé euh, là maintenant, qu'est-ce que c'est quoi, c'est quoi la signification de tout ça Parce que j'ai jamais compris. Et la réponse, parce que j'ai dû poser pas mal de questions pour savoir, hein, parce qu'étant donné que je ne sais pas, je ne sais pas quelle question poser, donc ça a été tout un, tout un travail. Alors voici les réponses qui m'ont été données. Ce ne sont pas les mêmes planètes, même si elles se ressemblent. La planète Terre est véritablement un projet par euh, des Elohim, euh, les bons... <rire> positifs qui ont véritablement créé de toutes pièces une bibliothèque vivante de tout ce qu'il y a de plus beau de vivant de plus beau euh, euh, dans la galaxie et même dans notre univers et euh, il se trouve qu'il y a d'autres projets similaires et qui ressemblent alors. Ce n'est pas la Terre, ce n'est pas un double de la Terre, ce, pas, ce ne sont pas des Terres parallèles, d'accord euh, Ça c'est totalement faux euh, Ce sont d'autres projets qui lui ressemblent et il en existe d'autres dans d'autres galaxies. Il n'existe pas d'autres projets similaires dans notre galaxie. Il n'y en a qu'un seul, c'est la Terre et parmi ces projets, euh, beaucoup ont réussi grâce à l'amour et à la bienveillance, d'un ensemble d'êtres bienveillants. Mais il y a actuellement euh, d'autres projets de ce type qui sont en danger euh, et qu'il va falloir aussi aider. <rire> voilà